Dans ce vidéo, nous voulons vous montrer comment vous pouvez combiner un style de construction rurale traditionnel avec un design moderne. De l'extérieur, cette ferme semble plutôt traditionnelle, mais à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Les grandes fenêtres, les murs de couleur claire et le mobilier en style moderne font penser plus à un loft branché qu'à une ferme à la campagne. Néanmoins, l'atmosphère dans les espaces de de cette maison un air agréable et chaleureux. En effet, la cause en est le plancher en chaîne qu'ont choisi les propriétaires. L'idée de combiner des lignes épurées et des matériaux durables avec la chaleur et l'aspect naturel de bois est à l'origine de l'art nouveau. Et ce style d'architecture était précisément l'inspiration pour l'un des tout nouveaux parquets de la ligne le Line. Et line est le parquet qui détermine le style dans cette propriété. Un parquet multicouche fabriqué à de partir de bois en chêne européen. Typiques de ce plancher sont des bandes très étroites de 9 cm de large. Il accentue les lignes modernes et augmente le son d'espace. Ce parquet a subi un traitement de surface personnalisé après la pose, avec une teinture brune foncée qui ajoute plus de profondeur et de caractère à l'espace. À l'achat, le line est non traité, ou brut, comme on l'appelle chez l'Alegno. Cela vous donne des possibilités sans précédent pour aligner l'ensemble de votre plancher à votre intérieur. De cette façon, vous pouvez renforcer votre style personnel. Plus d'informations sur le line ou la finition de parquets non traités peuvent être consultées sur notre site web. J'espère que cette vidéo vous inspire dans la décoration de votre maison. Ainsi, vous pourrez bientôt profiter de votre propre parquet, la Legno.